Located at each exit. C'est les your dernières instructions avant le décollage. Comme naufrage. End. Ah, tu es en train de soucier si ton bonbon Et eh pas. Ben. <rire> fjord à l'est du Groenland, Groenland. c'est pas la peine ils sont en fait mal <rires> Nous allons ça. monter d'ailleurs. That's all right, Maxwell. Well, I dream team. Who do you think was on board that one? The Nohuyama Saki. You're probably thinking you're one is taller than the other. You're not. They're both 1,350 feet up there. So no windows you say and then you, you don't have to look for that. It's, it's a fantastic view. Now, Les fléaux de New York. Yes. Yes. On the, On the docks. Outdoors. On the Le tout est encore un peu sous À notre gauche, il y a une rangée de maisons assez. Le bâtiment de l'ONU à New York, devant la reproduction de la capsule qui a sur la Lune. Là, regarde-moi! Il y a deux Claire et nous avons notre appartement au 8e étage, 4, en briques rouges, à côté la piscine. C'est quand même pas mal, hein? C'est un agent de la sécurité, la police intérieure de Gallaudet, avec son petit véhicule pour se promener. C'est là où ils donnent leur représentation. Derrière... Où nous prenons nos repas. Aujourd'hui c'est un peu vide, il y a déjà beaucoup de gens qui sont sortis. Il y a toutes les couleurs, mais tout a à peu près le même goût. Bonjour, oui Il a l'air d'être un peu effrayé de ce que lui fait, là. Donc il y a le Dette Collège. C.M.S.S.D. Là, maintenant, ici. Là, à droite, un nouveau bâtiment en construction. Là, les jardins. Et au loin, une autre rue de Washington. There. It's too dark in oh, the room, it's too bad, you know, I think it's nice that you can also see the... That. <laughs> that's right. <laughs> <laughs> <laughs> Are you <your> little <inaudible> nous, nous devons vous remercier d'être venus et nous c'est le, le moment où euh, nous voulons vous dire que nous sommes contents que vous êtes venus et que nous ayons pu partager avec vous. Euh, le centre d'éducation continue car c'est le centre d'éducation continue qui est responsable pour tous les programmes d'été. Malheureusement le docteur Mays n'a pas pu venir ce soir mais il est représenté par sa femme alors euh, nous allons la remercier maintenant. We'd like to say thank you <laughs> to the interpreters who worked so hard during this program. Bill Moody. <coughs> Elizabeth Kraut. OK. Bernard, tu voudrais dire quelque chose maintenant les États-Unis et Gallaudet pour leur dire merci de ce qu'ils nous ont donné. Il faut dire qu'on avait commencé il y a un siècle et demi quand même on vous avait donné un sacré coup de main. Just a couple of words uh, of, of thanks uh, to thank the United States and Gallaudet uh, Mais je voudrais que le second workshop à Gallaudet est très important. Uh, bon, déjà, parce que déjà le premier euh, avait finalement renoué avec euh, la coopération franco-américaine qui avait été totalement interrompue pendant un siècle et demi. Because the first c'est dommage, je crois qu'on n'a pas pensé à donner à part euh, aussi un certificat. Ici, c'est la tombe de son frère. cimetière d'arlington un amphithéâtre. Ici, une vue de la maison blanche en bas la là, plaque là, qui se rapproche. Sun Memorial. Radio antenna. That is the Anacostia Naval Air Station. It is at this air station where the president's helicopter. Là nous sommes au Mont Vernon, actuellement. il y avait tous les communs. La, la claire, elle est fatiguée. Elle se repose. Oh là là. Regardez comme elle est fatiguée. Oh, c'est pas vrai. Oh, la menteuse. Lily Mathibe is from South Africa, now living in Pretoria. Pretoria, right? Her husband. Nous sommes venus assister à un pique-nique organisé par une association qui s'appelle Sourds et Fiers. Nous avons été très bien accueillis. Il y a beaucoup d'invités dont une personne venue d'Afrique. Nous avons l'impression de nous trouver dans un autre monde. Son plus beau, son plus beau souvenir, c'est que les Américains ont été très accueillants, très ouverts. Il n'y a pas de différence entre les entendants et les sourds en Amérique. Je vous remercie pour votre hospitalité et nous vous souviendrons de toutes nos vies. J'apprécie votre discours avec une interprétation à trois sens, donc j'espère que vous pouvez me comprendre. Merci Maison américaine où aujourd'hui nous avons été reçus pour un pique-nique, comme des amis, il y a une ambiance vraiment sympathique. Tous les gens sont accueillants, la plupart, naturellement, sont parents d'enfants sourds ou sourds eux-mêmes. Là, actuellement, c'est une conversation entre une Française et une Américaine. Deux langages gestuels un peu différents, mais ils se comprennent très bien. Là en ce moment on est en train de débiter de la pastèque. Il y a un petit peu tout le monde, des éducateurs de Gallaudet College, leurs amis, et puis on a une là-bas quand même, conversation en langage signé. Là, ils sont en train de tenir euh, vraiment une conversation, mais alors, euh, ils sont 5-6 à discuter, comme quoi on peut très bien s'expliquer par geste. Là, c'est Mel Carter qui est en conversation, un psychologue. D'ailleurs, il nous a raconté qu'il était le cousin de Carter, mais ensuite, il nous a dit que c'était pour vrai. Il y a longtemps, là c'est vieux C'est vieux, c'est Mais non, c'est... C'est le, le, le casse-croûte, la préparation du maïs. Alors, l'or qui mange de vous, parce que la peur des insectes, si elle s'assoit dans l'herbe, c'est le pique-nique chez Carole Paden. Mais. I'm uh just -huh. <laughs>